What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous avez tous un magnifique retrouve pour une nouvelle vidéo de de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction 3.2, le meilleur serveur bébé faction du moment Même s'il est fermé, il y a juste un connecté, oh merde Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous annoncer la date d'ouverture, ainsi que... Je vais vous annoncer aussi euh, quelques petites nouveautés. Je ne vais pas tout vous spoiler, les amis. Il y a énormément de trucs qu'on travaille encore dessus. Il y a énormément de trucs qu'on ne sait pas si ça va être prêt ou quoi. Mais, euh, avant que tout ça commence, je veux juste rappeler que cette version-là n'est pas une version euh, V4 ou quoi. C'est vraiment une version temporaire. Donc, la version va durer peut-être 3, 4 mois encore. Et toutes les gens qui ont acheté des grades, des kits, des tags en jeu la dernière version, vous allez tous les garder sur cette version-ci. Donc euh, voilà, si vous avez aussi des points boutiques, ou si vous achetez des points boutiques maintenant, vous allez aussi les avoir, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il euh, n'y aura pas de reset de, de site ou quoi, c'est vraiment le même site. Du, euh, aussi, dernier euh, petit truc que je voulais vous euh, signaler les amis, c'est que cette version-là va être une version euh, temporaire pour nous. En fait, ça va nous aider à développer les nouveautés de la V4 les implémenter au serveur au courant de la version et pouvoir tester avec des joueurs sur le serveur les nouveautés etc donc je vais pas faire des, des, des comment ça s'appelle des, des vidéos toutes les semaines et tout mais on va nous améliorer beaucoup euh, de notre côté le serveur pour que ça soit vraiment euh, le mieux lors de notre v4 qui va sortir dans peut-être presque six mois je sais pas exactement quand est ce que notre v4 va sortir mais euh, vous comprenez ce que je veux dire donc on ouvre le serveur euh, dimanche alors dimanche le je sais plus, 26 je pense, je sais plus, attendez, je vais euh, regarder pour être sûr, c'est exact, donc dimanche le 26 à 16h, donc les serveurs, serveurs minage vont ouvrir euh, samedi je crois, euh, donc samedi les serveurs minage vont être ouverts, donc vous allez pouvoir commencer à miner, stocker vos réserves dans la slash réserve, euh, donc c'est bien de miner des règles morts, des conneries comme ça. Vous pouvez aussi déjà voter. Nous avons révisité les votes. Et euh, vous pouvez toujours obtenir de la volcanite, des cœurs en volcanite des trucs comme ça dans les votes, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Vous pouvez aussi obtenir des nouveaux items. Donc vous rejetez un coup d'œil à la liste des votes, mais c'est super intéressant de voter sur Confection. Les, les récompenses sont vraiment bonnes. Euh, pour cette version-ci, on a essayé de faire que l'économie soit beaucoup plus difficile et que les choses soient plus difficiles à obtenir. Par exemple, dans chacune des boîtes, vous avez aucunement, euh, aucun minerai de volcanite obtenable dans les boîtes. La seule façon de l'obtenir, c'est soit dans les de mort ou soit au volcan donc on a un nouveau volcan avec euh, un nouveau système je sais pas s'il va être là à l'ouverture mais en gros euh, c'est un nouveau système en gros il y a des boss à éliminer avant que les minerais tu... les minerais apparaissent je vais essayer de vous le présenter dans une vidéo dès que je peux là pour l'instant le plugin il est pas euh, sur le serveur faction en ce moment je suis sur serveur faction donc euh, je vous ferai peut-être une vidéo demain où il y aura des vidéos spawn ne vous inquiétez pas mais je voulais quand même vous annoncer la date d'ouverture et l'heure d'ouverture aujourd'hui moi-même et vous parler de euh, deux petites nouveautés donc euh, on a vraiment euh, fait attention pour que la volcanite soit difficile à obtenir, vous allez toujours pouvoir l'obtenir via les buissons, mais les buissons euh, c'est très très très difficile à obtenir, comme vous l'avez vu à la dernière version, les, euh, les composteurs ils sont très très difficiles à, à crafter, mais ils ont quand même été revisités. Donc le casse slicer, le composteur, le coffre en volcanite, le tech trash et l'alambic en volcan ont été revus au niveau des crafts. Donc c'est beaucoup plus simple maintenant pour un, un cas slicer. Donc je crois que c'est seulement un coeur de volcanite avec un, un melon et une euh, citrouille. Et de la redstone, des trucs comme ça. Euh, je ne l'ai pas sur le launcher là en ce moment, il n'est pas, euh, pas effectué, mais ça va être effectué pour l'ouverture. En ce moment, regardez, ça coûte vraiment cher. Là c'est juste euh, de la redstone à la place ici des lingots. Donc c'est la même chose qu'un harvester en le fond, si vous ne saviez pas, l'harvester ça coûtait seulement un coeur avec des pistons et tout. Maintenant, c'est la même chose pour le coslicer, donc ils sont sont tous les deux très cheat. Ensuite, le composteur, c'est celui qui vous permettait de créer des graines, donc c'est le composteur ici. Il était quand même vachement cheat, on l'a modifié maintenant, donc il sera un peu moins cheat, je crois. Euh, ensuite, il y a le coffre en volcanite, donc euh, je vais vous montrer vite fait, le coffre en volcanite, c'était des lingots comme ça. Maintenant, ça a juste 4 poudres autour ici, donc 1, 2, 3, 4, euh, comme ça. Ensuite, le tech trash, donc le tech trash, vous savez vous deviez mettre un circuit électrique avec, si je me souviens bien, un cœur. Maintenant, ça sera juste un lingot de volcanite et un circuit électrique. Et euh, l'alambic en Volca, donc le dernier truc que je devais vous montrer, c'était l'alambic en Volca. Donc, c'était comme ceci ça va plus prendre de bâton, ça va juste prendre 4 poudres, entourer euh, l'alambic de 4 poudres. Donc, ça va coûter un petit peu moins cher à crafter, et ce sera beaucoup mieux. Il y a aussi eu un homme banal, il y a seulement, euh, je pense, une vingtaine de personnes qui n'ont pas été débannes. Donc, c'est des gens qui avaient commis des, des grosses fautes, qui sont blacklisted carrément donc voilà il ya un non-banal euh, il ya l'économie qui a changé donc je vais vous montrer vite fait si vous voulez vite fait je jeter un coup d'œil donc par exemple le prix des kits voilà il est un peu plus élevé qu'avant euh, les spawners aussi les prix ont un petit peu augmenté mais descendu pour le iron golem l'abdorman et le pigman euh, donc voilà les tags sont devenus maintenant toutes les tags euh, achetables en jeu euh, les tags euh, de, des pays france et tout c'est seulement sur la boutique donc maintenant on a euh, trois nouveaux tags donc qui a été voté sur le t euh, le twitter donc algérie était beaucoup demandé le tag om aussi a été demandé et vu que je savais qu'il y avait des femmes aussi des femmes aussi de foot et du psg et tout j'ai décidé moi d'ajouter le psg mais on va rajouter aussi des tags au courant de la version selon vos demandes euh, j'ai aussi changé euh, les, nou les nouveaux enchants, bon ça je vais pas vous en parler maintenant euh, Les blocs, tous les prix ont changé, comme vous pouvez voir c'est beaucoup moins cher avant C'était je pense euh, 1200 pour 8 paquet d'ice, bref on a descendu un peu les prix Et maintenant vous pouvez acheter de l'obsidienne dans le shop si vous êtes riche Donc à la place de la miner vous pouvez l'acheter euh, Même chose pour les items maintenant, il y aura, il y aura, les graines sont à peu près le même prix Mais l'eau, la lave, les pistons, euh, les pistons les pistons collants, les fours, les hoopers Ils sont tous devenus un peu moins chers euh, Sauf le creeper qui a monté de prix donc c'est 10 000 le creeper euh, ensuite, on a les potions aussi qui vont changer de prix et la revente. Donc la revente ici est importante parce que maintenant les, les, les reventes sont divisées en trois trucs. Donc vous avez les loots de meubles, les minerais. Donc les loots de meubles, ils sont pas encore faits. Mais les minerais, par exemple, vous pouvez vendre 64 estompes pour 3$, des trucs comme ça. Donc tout ce que vous allez miner dans le monde euh, minage va pouvoir vous être utile à revendre. Et vous pouvez aussi... Euh... Euh, trouver de la volcanite, donc c'est avantageux de trouver des reines de mort. Donc, je vais faire un bouton pour revenir au menu ici, par exemple, parce que je trouve que c'est vraiment mal fait de retourner au menu principal à chaque fois. Euh, ensuite, agriculture. Donc, dans l'agriculture vous pouvez vendre des patates pourries, euh, des graines euh, normales, donc c'est vraiment ça vaut rien, mais bon, c'est quand même quelques dollars en plus. Même chose pour les graines de cannabis. Ensuite, on tombe vraiment au cannabis. Donc, voilà, ça, vous pouvez le vendre quand même assez bien, le 12 dollars, 22 dollars, 25 dollars, 30 dollars. Je crois que ça fait à peu près tout ça, si vous le mettez, vous le vendez en inventaire, ça fait environ 1000 par inventaire, donc ça c'est dur à avoir de la monnaie, mais on va tester comme ça, sachant que les coin flips sont désactivés, le slash min est désactivé, le bar mail est désactivé, on veut vraiment que ce soit hardcore. En plus de ça, euh, le classement faction, donc il, il est toujours là, donc warp marchand, le classement faction il est toujours là, donc euh, la faction qui a gagné la dernière version va être affichée ici, euh, ils auront eu le grade champion et tout, mais euh, je veux vous dire que cette fois-ci, euh, il y a un petit, un petit truc spécial, donc la première faction va gagner 100 euros la deuxième faction va gagner euh, 75 euros et la troisième faction 50 euros euh, en argent PayPal. Donc ça va être distribué au chef. Donc, assurez-vous d'être le chef de votre faction ou de mettre d'accord à qui reçoit quel argent si vous gagnez. Parce que nous, on envoie au chef. Si ensuite, le chef, il vous envoie pas à vous, les membres de, sa, de la faction, c'est pas notre faute. Je veux dire, c'est vraiment, nous, on envoie au chef. Donc, ça, ça va être une chose importante à savoir. Ça va être comme sur I Factions à l'époque, c'est pour ceux qui s'en souviennent. Donc, voilà. Il y a aussi euh, la limite de nombre de claims par faction qui, est de, qui était de 70, qui est maintenant de 100. Donc, à la place de faire plein de factions, vous avez plus de trucs maintenant. Euh, aussi, il euh, y a plein d'autres trucs qui étaient euh, désactivés, slash... Euh, euh, ajusté, mais euh, vous allez pouvoir le voir en jeu, donc je vous ai parlé quand même de beaucoup de choses qui a été fait euh, nouveau et tout, mais je vous ai pas parlé euh, de tout, donc euh, déjà la clé magique elle est en marche, en enfin regardez, la clé magique ça va être celle-là je suis vraiment content parce que ça fait longtemps euh, on a, ben là, vous, je, je voulais pas vous le spoil, mais vous en avez vu, il y a un, un armor en épidote donc euh, in mine sur du 2 par 2 donc, droit devant vous, par exemple, quand vous minez en ligne droite, il va miner deux par deux. On a l'ordre de Régène, donc il vous donne Régène 5, je crois, pendant 5 secondes, si je ne me trompe pas. 10 secondes, puis c'est Régène 4, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. La loupe en volcanite qui vous permettra de regarder le temps de pousse de vos buissons. Euh, les clés, vous n'en avez pas trop besoin. Et on va passer directement euh, à la nouveauté. Donc, pour cette version... On a euh, les Hooper en épidote et en Volcanite, donc le Hooper en épidote, il récupère 32 par 32 à la fois. Euh, donc en gros si vous avez par exemple pour mettre 30... je vais pas mettre de trucs dedans mais par exemple vous allez voir euh, celui-ci va récupérer 32 par 32 à la fois et celui-ci va récupérer 64 par 64 à la fois il y aura des textures différentes les textures ils vont être bientôt prêts je sais pas pourquoi ils sont pas été ajoutés pourtant ils ont été déjà créés donc voilà euh, ça encore là c'est pas 100% sûr que ce soit là parce que on n'a pas fait des tests si ça lagait, ça faisait laguer le serveur ou pas donc si vous les voyez pas paniquez pas les amis on va trouver une résolution pour pas que ça fasse laguer le serveur ensuite on a euh... Comment ça s'appelle On a aussi les nouveaux enchants, donc on a des enchants. Euh, attendez, je vais pas toutes vous les spoil, donc je vais vite fait euh, me mettre ici, voilà. Donc on a, je vais vous montrer les trois premiers et les autres trois autres vous allez pouvoir les découvrir. Donc on a Overload qui est un argent que vous pouvez mettre sur votre casque et euh, votre plastron et votre armure et qui va vous donner deux coeurs en plus. Ensuite on a Blindness, donc le Blindness c'est une enchante sur votre épée, donc quand que vous tapez vos ennemis, vous avez 5% de chance que l'ennemi soit blind pendant 3 secondes ou quelques secondes, le temps de vous punch, vous perdre ou quoi que ce soit. Slowness c'est la même chose, donc le temps de vous échapper, vous pouvez slowness votre ami et le temps de vous échapper, prendre une petite avance avec votre punch 2, donc voilà. Euh, je vais vous en montrer d'autres parce que de toute façon on va en rajouter d'autres au cours de la version. Vous avez ensuite XP Multiplier, donc lorsque vous minez avec votre pioche vous obtenez euh, plus d'XP. Euh, smelt, donc ça auto-smelt les minerais donc par exemple le fer, le l'or, tous les minerais qui sont qu'il faut faire cuire, ça vous les donne automatiquement euh, comme ça. Et on a aussi euh, l'enchantement aide. Donc l'enchantement aide qui vous donne la tête de vos ennemis lorsque vous les décapité avec votre épée. Il reste aussi un autre enchant que vous avez dû le voir sur notre compte Twitter. Donc je ne vais pas la montrer ici. Mais je vais vous la laisser euh, découvrir sur notre compte Twitter. Et notre Discord, elle a été postée. Donc si vous voulez vraiment tout tout tout savoir sur le serveur, c'est là qu'il faut se rendre sur notre Discord. Donc euh, KFAction MC euh, et notre Discord qui est Discord.kfaction. Euh, point net et puis euh, vous allez pouvoir trouver le lien du discord sinon vous faites slash discord lorsque vous allez être connecté en jeu et vous cliquez sur le lien ici ça vous l'amène directement on a aussi le ts si, vous avez, si jamais vous avez des questions et euh, on a aussi maintenant on aura aussi maintenant le, la commande règles donc vous allez pouvoir voir les règles directement euh, le lien vers les règles donc il n'y aura plus d'excuses du genre euh, ah, écoute j'ai pas lu les règlements là, là, là. donc vous avez tous les règlements vont être mis à jour lors de l'ouverture et c'est important de tenir euh, au courant de ça si vous voulez pas vous faire sanctionner bizarrement euh, donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire euh, je vais peut-être euh, les amis faire une autre vidéo euh, avec d'autres trucs il y a des trucs que je vous ai pas montré donc euh, j'en ai même pas parlé je pense mais vous avez dû voir il y a un nouveau euh... Il y a un nouveau mob ici, il y a d'autres enchantements aussi que vous n'avez peut-être pas vu. Donc attends, euh, il y a des enchantements que vous n'avez pas vu, donc des spriders. Euh, bref, il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer et qu'on va continuer à update le launcher au temps et lieu. Pour l'instant, je dois retourner travailler parce que comme vous voyez, je dois claimer toute la warzone et tout, ça va être super long. Donc souhaitez-moi bonne chance les amis, j'en ai vraiment pour longtemps. Sur ce, je vous retrouve dimanche à 16h, le 26 euh, pour l'ouverture, 10h pour les Québécois, 16h pour les Français, et puis moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une version 3.2 des k -Faction.